Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à cette célébration des 75 ans de l'informatique en France. Je suis avec Fabrice Cordon à mon côté et puis Frédéric Fabrice Cordon oui, Frédéric Magnier. Fabrice Cordon, vous êtes le directeur du LIPSIS. Le LIPSIS, c'est le laboratoire d'informatique de Sorbonne Université, un laboratoire donc Sorbonne Université CNRS et puis Frédéric Magnier, le directeur de LIRIF. C'est l'Institut de recherche en informatique fondamentale, Université Paris-Cité et CNRS également. Et moi-même, je suis Paul de Debrême, animateur d'événements scientifiques, et ravi d'être avec vous ce soir. Alors, il se passe énormément de choses actuellement sur le front de l'informatique, et on va en parler, on va parler de, de, de l'essor des nouveaux enjeux auxquels on assiste actuellement. Mais avec vous, Fabrice Cordon, est-ce qu'on peut revenir pendant un moment au fondement de cette célébration de ce soir 75 ans, donc en fait, c'était en 1946, hein, et pas en 47. Oui, c'était en 46 parce que le Covid a délayé un peu les vêtements. Hein. C'est ça. Retardé, donc, pardon. Donc en fait, ça aurait été en 2021, mais ouais. bon, peu importe, on est là, c'est ça qui compte. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé il y a 75 ans Alors, il y a 75 ans, on devrait avoir euh, l'information, il y a eu la création du premier institut Blaise Pascal, hein, sous la direction de Joseph Pérez. Euh, et en fait, il euh, y avait deux laboratoires, un laboratoire de calcul analogique et un laboratoire de calcul mécanique. Et en fait, euh, c'est euh, la première fois qu'il y a une entité de recherche euh, qui est euh, dédiée à la recherche en informatique. Donc vous c'est la création de l'Institut Blaise Pascal. Tout clair. à fait. 46, donc juste après la guerre. Juste après la guerre. D'accord. Avec quelle mission pour cet institut alors, ben, euh, faire de la recherche scientifique, euh, il faut voir qu'à l'époque il n'y avait pas d'informaticiens, la plupart des gens qui viennent euh, participer sont pas des informaticiens, et les premiers informaticiens ils seront formés beaucoup plus tard, et euh, on le voit, euh, vous voyez l'Institut de programmation qui a à une époque formé un tiers des informaticiens en France. Donc c'était quelque chose d'assez énorme. Alors, moi, je me tourne quand même parce que je veux nous présenter quelque chose. Je, je comprends rien. Alors, attendez. Institut Blesse Pascal. Ah, non, mais attendez, c'est quoi? Ouais. Institut Blesse Pascal. Ensuite, il y a quatre autres choses. On voit l'olipsis à droite, l'irif. On voit, quoi, des, des ça, ça, SM, ça buissonne. Et puis, ça se resserre de temps en temps. Ça fusionne. Alors, l'histoire, euh, on ne peut pas rentrer dans les détails, parce que je pense qu'on pourrait y passer la, la soirée, hein, mais euh, en fait, elle est, elle est très intéressante, mais elle est euh, euh, pleine de soubresauts, d'évolution euh, de création de nouvelles disciplines, de disputes entre des collègues, etc. etc. Ah bon. euh, oui, ça arrive parfois. Hein, bien, bien. Bien, bien, bien. Mais aussi de réunions. Euh, et euh, en fait, ce que vous voyez ici, c'est un chronogramme. Donc, en gris, en haut et en bas, vous avez euh, les aspects enseignement. Bon, D'abord, l'université de Paris, faculté des sciences, et ensuite, euh, dans les universités, qui sont issues de la Faculté des sciences de Université de Paris et puis vous voyez différentes institutions de recherche et comment elles se regroupent pour former à la fin deux unités qui sont présentes ici, le LIPSIS d'une part à Sorbonne Université et l'ERIF d'autre part à Paris-Cité. Alors justement Frédéric Manier, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'ERIF euh, du côté de Paris-Cité, euh, le LIPSIS de côté de Sorbonne Université se rejoignent pour créer cet événement Alors c'est une très bonne question. Alors déjà parce que Fabrice nous a invités, Fabrice a eu cette idée. Alors au début je me suis dit pourquoi 75 ans aussi, et effectivement il y a une raison. Nous on était partis sur 50 ans en fait aussi. Des... Et, euh, et en fond parce que même si on s'est séparés à une époque, en fait les chercheurs et les anciens chercheurs ont continué de travailler ensemble avec des formations mais aussi de la recherche commune, que ce soit en algorithmique, sans du logiciel, on verra aussi l'ordinateur quantique. Et euh, donc c'est de la base et puis aussi les directions. Nous travaillons régulièrement ensemble, on a des projets ensemble, euh, on contribue à la plateforme Convergence in Paris qui permet à l'IRIF d'avoir accès à des supercalculateurs hébergés au, au, au Lipsys. Donc on voit cette interaction n'a jamais cessé en fait. Parce qu'il se passe plein de choses entre vous, d'après ce que je comprends, des, des projets de recherche en commun, des recrutements des recrutements croisés aussi euh, Oui, il arrive assez fréquemment que sur des domaines où nos deux laboratoires, enfin qui sont couverts par nos deux laboratoires, eh bien le docteur d'un laboratoire soit recruté dans l'autre laboratoire et vice-versa. Il y a même des sujets comme l'informatique quantique où on travaille même de façon encore plus resserrée, puisqu'il y a beaucoup d'actions nationales sur lesquelles nos deux laboratoires sont impliqués. Et là, il y a ce projet d'équipement mutualisé, Convergence à Paris, Frédéric Manier. Voilà, alors, ce que j'avais un peu ébauché. Donc, donc, un jour, nous avons recruté des enseignants-chercheurs très brillants qui nous ont dit on fait tous du machine learning, on veut en faire aussi, donc il nous faut un super calculateur machine learning. Alors, le CNRS développe une super plateforme, je mais il leur fallait une machine intermédiaire pour pouvoir faire plusieurs expérimentations par jour. On a vu qu'on pouvait l'acheter, mais on n'avait pas euh, l'équipe qu'a l'Ellipsis pour euh, la, la maintenir. Et donc, un jour, euh, lors d'une réunion, je raconte euh, mon souci à Fabrice et il me dit, mais euh, qu'à on va le faire ensemble. Voilà. Magnifique, magnifique. Quelques applaudissements, je vous prie, tout de même. Ah oui Excellent. Alors, euh, ce soir, donc on a parlé un petit peu du passé ensemble, mais on va surtout parler de présent et d'avenir ce soir. C'était votre volonté, Fabrice Cordon et Frédéric Manier. Merci infiniment. Et puis vous je vais juste dire, dire quelque chose. On veut aussi montrer que l'informatique, qui est vue par les grands publics comme une technologie, c'est une vraie science, et qu'en en fait, sans les travaux scientifiques dont certains sont souvent très fondamentaux au départ, et eh bien en fait, l'informatique et les technologies que vous utilisez tous les jours, eh bien, elles n'existeraient pas. Donc ça, c'est ce qu'on va voir avec les différents intervenants maintenant. Il y a beaucoup de science derrière. Merci infiniment à tous les deux. Je vous laisse déposer vos micros et puis je vais appeler donc Gérard Assayag et Eleni Diamanti.